Comment jouer démoniste démonologie C'est une question qu'on me demande souvent parce qu'en plus il est ultra méta, on n'arrête pas d'en voir partout. Il y en a presque 50, 60 qui ont déjà loqué en mythique sur cette classe. C'est hallucinant. Et donc, pour répondre à cette question de savoir comment on va jouer un démoniste démonologie de façon optimale en PvE, on a You, You Lock, qui est avec nous. Bienvenue à toi. Merci. Dans un premier temps, justement, on va parler un petit peu de cette méta et de cette euh, <coughs> omniprésence du démoniste. Qu'est-ce que tu penses du démoniste euh, démonologie, du coup, euh, euh, sur euh, du raid, déjà, dans un premier temps euh, Malheureusement pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus opti, hein. il y a déjà eu la vidéo sur l'affliction qui est bien plus optique. Euh. Mais mine de rien il reste quand même dans le mid-tier donc euh, en vrai ça va, c'est jouable, disons que c'est jouable. Si votre guild vous accepte comme ça vous pouvez la jouer, c'est juste euh, les fights où il y a beaucoup de mouvements où vous allez y aller. Mais ça se ouais fait, typiquement, euh, quels quel boss sont, sont bien euh, pour toi sur le, sur le raid hein, en démonologie en, en vrai sur ce raid là, c'est vraiment Denatrius qui va poser problème en démonologie, parce qu'il y a énormément de mouvements et les pets font n'importe quoi. Euh... Mais sinon sur le reste des boss, euh, ça va vraiment. Genre c'est vraiment jouable sur le reste des boss, mais sur des Natrius, c'est très compliqué. Vu euh... qu'on passe le portail euh, sur la strat, euh, les Diablotins ne passent pas le portail. Du coup, ils font tout, toute la map et ça fait n'importe quoi, et ça. Est... Ouais, d'accord, ouais. Sur les, les deux fautes, ça se joue, donc... Euh... C'est pas un souci. Je suis pas encore okay. sur un en mythique. <rire> c'est une cœur Après, t'as quand même l'avantage d'apporter quand même tout, tout le kit du démoniste euh voilà, donc ça c'est quand même cool quoi, t'as la gate, le bonbon et compagnie. Et côté mythique plus Côté mythique plus par contre, euh, je dirais que c'est plus opti que pour Red. Pour la simple raison que mine de rien les cd c'est des cd d'une minute et que le démono fait partie des classes qui n'ont pas de limite de target. Tous les ah. sorts n'ont pas de limite de target donc bah plus vous avez un tank qui va prendre des gros packs, bah votre DPS va juste augmenter. Euh... Comme ça Par contre si vous jouez avec un tank qui prend 3 mobs par 3 mobs, bah là c'est autre chose C'est pas foufou, y a bien mieux pour du 3 mobs par 3 mobs. Ouais là bah t'es un peu plus chagriné donc t'as envie quand même que ton tank il euh, prenne ça et qu'il respecte aussi quand t'as ton armée d'imp pour faire une jolie implosion et qu'il te laisse pas tes imps mourir. Hein. Ouais c'est ça, ouais, c'est ça l'idée. Après faut savoir que les imps quand on sort de combat, euh, si on les sacrifie pas, il reste quand même 25 secondes, hein, donc il euh, y a du temps de trajet avant de pouvoir les sacrifier. Ouais donc en général ça va, t'es quand même pas trop frustré Non ça va, juste que quand il y a une armée d'impe, il faut qu'il y ait un gros pack derrière, mais ça après c'est à nous de connaître les donjons et de faire en sorte de réussir à construire son armée pour la sacrifier, bien sagement. Et du coup, à l'heure actuelle, en là par exemple tu vois sur Yo là j'ai une petite page qui est affichée, on voit entre autres une petit dont tu m'avais parlé qui a... 1770 de Rio, donc avec des clés en 18-19. Est-ce euh, que tu penses qu'il y a une vraie limite euh, au démo démonologie en clé ou euh, bah, je pense en... à partir d'un certain nombre de... de niveaux de clés? Malheureusement, on peut pas faire justement des gros packs et du coup, bah, je pense que ça aura moins moins d'effet. Je me rends pas bien compte en hein, 20 pro et rien parce que moi j'y suis pas, <rire> <rire> ouais. mais... mais je pense que ouais, plus tu réduis les plaques, qu'elle est les packs de mob et plus le dps sera faible et de ça joue un peu mais après comme je disais c'est des cd quand même de 1 minute donc on euh, peut quasi claquer ces cd sur tous les packs à chaque fois donc ouais c'est correct et puis euh, c'est, euh, bah, comme tu as dit c'est une composante où c'est fun c'est vraiment marrant à jouer ça s'enchaîne bien c'est un gameplay sympa enfin il y a quand même pas mal d'avantages hein, où, où tu sais tu sais que tu vas prendre du plaisir en fait simplement à lancer un, dé, un donjon contre un démono le but, euh, le plus gros tyran. <rire> ouais, de ouf. <rire> C'est toujours drôle. Et du coup, si on voulait parler un petit peu d'opti, euh, par exemple de légendaire dans un premier temps, euh, qu qu quels sont les ah, légendaires à aller chercher et à apprendre à craft en démono en légendaire, ça se joue principalement avec celui-là. C'est vraiment celui qui est le plus viable. C'est tout simplement qu'à chaque éclat d'âme, ça réduit le temps d'invocation de, démo, de tyran démoniaque. Ouais. tyran en démoniaque, en fait, qui est de 1 minute 30... Sachant que le gros CD à côté euh, du gang regarde, mère, de, une ah, gang regarde Même qui tourne est de 1 minute Et en fait ça permet de synchroniser à peu près Ça passe le tirant en 1 minute s'il n'y a pas trop de mouvement à faire normalement on, Avec le pourcentage de hâte euh, que l'on a actuellement euh, Ça suffit pour caler un tirant toutes les minutes Ah ouais c'est fort. Et mm -hmm. du coup voilà ça fait vraiment un CD, gros CD burst toutes les minutes Et c'est quand même assez impressionnant très peu de classes qu'on leur cédait toutes les minutes, mine de rien. Ah non, c'est rare. Hein. Généralement, c'est 2 minutes pour les DPS, 3 minutes pour les healers. Après, t'as des classes à 3 minutes, mais 1 minute, non, c'est très rare. Donc voilà, en termes légendaires, il y a celui-là qui, qui est vraiment joué. Quand ouais. on regardera les logs, tu verras qu'il n'y a que celui-là qui est affiché quasiment. Il y a éventuellement celui-là qui permet à Minduldan a 15% de chance que ça se relance donc euh, si vous lancez une main de gulden à 3 ça fait pop 3, 3 zimps Mais du coup si se relance ça relance une main de gulden à 3 donc ça fait pop 6, 6 diablotins d'un coup Pareil en mythique plus, il y a deux mains de gulden c'est un sort qui, qui se flash en aoe Donc bah du coup ça fait deux mains de gulden instantanément donc ça fait du dégâts Je sais que moi j'avais craft lui au tout début c'est celui qui s'y met le plus haut Mais au final sur le raid avoir un CD toutes les minutes c'est quand même, même bien vrai. plus simple ouais. Je comprends ouais. Si t'as le côté RNG pense... qui est un peu embêtant aussi sur l'autre. Hein. Sur l'autre ouais c'est ça. Alors que mm. ça bah c'est vraiment juste de la dépense d'énergie, c'est le but même du démono de toute façon t'es obligé de dépenser tes shards donc bah tu les dépenses et... et le tyran descend descend tout seul aussi. Donc, donc ça c'est les après, deux légendaires ah, C'est les deux légendaires ouais. Après je sais qu'en build mono il y avait un build mais qui n'est Qu pas via du ouais. Mais c'est pour augmenter les traits d'ombre, faire des plus gros dégâts avec. C'est pas. Mm -hmm. C'est pas foufou Et je sais que pendant un temps il y avait éventuellement ce légendaire là pour du Mythic plus essentiellement c'est... Il y a un build pour faire de la l'AOE plus souvent sur les packs Qui sera plus un build toutes les 30 secondes donc ça sera vraiment sur tous les packs dans un donjon Moi je sais que je, je n'adhère pas à ce... ce build là mais je sais qu'il le joue et... Il peut être viable mais... Je suis pas fan, moi je... Conseillement c'est vraiment celui là c'est celui qui, qui passe de partout en mythique plus, parce qu'en mythique plus avoir un tyran toutes les minutes c'est pareil, avoir un tyran ça prolonge euh, tous les diablotins donc du coup bah ça permet de faire une grosse armée, donc ça permet de faire des dégâts sur un pack où il y a un mob chiant assez facilement à focus avec le tyran, mm -hmm. et si derrière il y a un gros pack, bah il y a 20 diablotins qui s'écrasent sur le pack et ça fait beaucoup de dégâts. <rire> ça fait plaisir. une grosse là, boum C'est ça. Mais sinon ça les autres... Euh... Celui-là peut être viable aussi, c'est celui qui est joué pour les afflictions, euh généralement mmh. ouais. en démono au lieu de 10% ça augmente de 15% les dégâts donc euh, c'est quand même quelque chose parce que le gang regarde mine de rien c'est 30% de son dps en démono on dirait pas comme ça mais le ah, c'est beaucoup le énorme regarde tape énormément on ouais, truc, peu de... en plus c'est de... pas ça ça peut être vraiment bien si t'es parti sur un affli c'est l'avantage c'est que tu peux jouer cette légendaire et être viable en démono tu vois genre... La plus reste celle-là, mais celle-là, ouais. elle, est, elle est correcte. Parce que mmh. euh, si elle sait, en fait, il faudrait que ça buff uniquement le... notre gang regarde parce que le démono en lui-même, le sort qu'on lance, euh, si on regarde les dégâts, on se rend vite compte que nous, on tape pas vraiment quoi. Heureusement qu'on a des pets, sinon on fait pas de dégâts. Quoi. <rire> ouais. bah après vrai, c'est le principe des spets en général. Hein. C'est Ça. Pas tout à avoir. Yes ça marche, et du coup en termes de congrégation, là je vois que t'es euh, dans la congrégation euh, favorisée, plébiscitée par les Ça. du Donc, coup euh, euh... démonologie ne fait pas exception, démonologie ne fait pas exception mais il y a le necrolord qui est très viable aussi. Le Necrolord qui fait que quand on lance son sort, donc au lieu d'un CD d'une minute déjà qu'on a en enfaillé le... en Necrolord, c'est un CD de 45 secondes et ça augmente les dégâts des trois prochains traits de démoniaque de 100% et en plus de ça, moins la cible à de PV plus ça fait de dégâts aussi de base, donc ça fait un peu une exécution en fait. mm -hmm. Et du coup, c'est pour ça que ce build-là existe avec euh, le trait démoniaque qui a augmenté de 8% que tu l'as 4 fois avec les traits de, de l'ombre. Ouais. Du coup, en Necrolord, c'est vrai que ça peut faire des gros dégâts avec trait démoniaque, mais c'est pas... pas incroyable non plus. Mais c'est viable. Du coup, ça reste viable. C'est les deux congrégations, les deux autres faut euh, Et si vous voulez jouer Kyrian ou si vous voulez jouer une tir en démonologie, c'est pas possible. Ça apporte rien du tout. Ok. <coughs> et, et, et du coup, pour les, les conduits, les intermédiaires, que tu vas choisir Les trucs de puissance, euh, d'endurance, etc. Mais déjà Alors... surtout, cette puissance dans un premier temps c'est des calculs à faire valoriser. puissance, c'est vraiment le fruit du sang. Maintenant, on est quand même à... vers la fin du tableau, donc on a l'avantage mmh. d'avoir les deux conduits. <rire> Mais vraiment, celui qu'il faut favoriser, c'est le fruit de puissance. Ça fait que Main Gul'dan a 22% de chance de générer une charge de cœur démoniaque. La charge de cœur démoniaque, c'est juste balancer un trait démoniaque instantanément, en fait. Donc, c'est génération de deux charges instantanées. <rire> donc, permet de se déplacer aussi. C'est l'avantage quand t'as déplacement, c'est bien d'avoir des procs. Et ça c'est bon, et le deuxième il y, y a deux écoles, il y a soit le commodo... commando gangrené qui augmente le, les dégâts de, du gangre qui peut être principal de 10%, donc c'est flat, c'est bien. Ou alors l'âme du tyran qui fait que quand le tyran disparaît, tous les, tous les dégâts de mes démons sont augmentés de 14% pendant 15 secondes. Enfin. Donc l'armée de Diablotin que j'arrive à invoquer grâce au, au tyran. Le tyran il disparaît mais par contre mon l'armée de Diablotin quand t'as 20 Diablotins qui ont 14% de dégâts en plus... Ah ouais, ouais, ça énorme. se voit aussi au Ricount. Mais le plus polyvalent rien que pour le mythique plus je dirais que c'est le regarde parce que du coup euh, avec notre sort d'AoE du Gangregard, bah c'est 10% flat, t'as pas besoin d'invoquer le tyran c'est... Ouais, c'est clair, c'est complet, c'est polyvalent et... Il n'y a pas besoin de, de le gérer en fait, c'est juste, bah mm -hmm. voilà, y a, tout le monde regarde, il fait 10% de dégâts en plus, il fait 10% de dégâts en plus, c'est moins, moins de prise de tête, parce que l'âme du tyran, même sur un raid, c'est bien de l'avoir, mais si tu as euh, une compétence de boss bah, qui doit t'amener à te déplacer, bah, tu profites pas de ces 14% en fait. Alors que si tu le ouais, déplaces, carrément. tout le monde regarde, lui il dans tous les cas, il s'en fout lui. Mm -hmm. Peut-être le boss, il a pas d'affix sur la tête, il s'en Ouais, ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. Je que favorise que dire plutôt celui-là, quoi. Ça marche, après, ça marche. Ouais, euh, oui. Dans les, donc, dans les finesses, euh, moi j'aime bien jouer celui-là qui fait que quand j'utilise mon, mon TP de démo personnel, tu ma vitesse de déplacement est augmentée de 45%, donc euh, c'est très, très, très viable. Et en, en endurance, juste euh, ma pierre de soin qui augmente ma ponction derrière de 15%, qui me permet d'avoir un peu plus de ping aussi. Un peu plus de regen. Yes, yeah, ça marche. C'est pas ok pas Et du coup en termes de, de stats, c'est quoi les stats que tu vas chercher sur un démo démonologie Alors... Ouf <rire> en... <rire> en réalité... Bon, on a déjà dû plus avec... De toute façon on va y venir ouais. juste après sur les trinkets là hein. ouais. C'est ça Donc euh... En vrai la vraie priorité je dirais que ça serait la hâte. Moi je, j'arrive pas à jouer, je sais qu'il y en a beaucoup de démons qui jouent avec très peu de hâte. Moi j'ai du mal à jouer avec peu de hâte. Et généralement euh, Redbot va nous faire caper autour de 20-22% de hâte. Généralement il va faire passer la hâte en priorité tant qu'on n'est pas à 20-22%. D'accord. Donc ça c'est pour euh, c'est pour la phase euh, l'opening avec le tyran mais je l'expliquerai après. Mm -hmm. Et du coup une fois qu'on atteint ce cap de hâte, en vrai bah il faut toujours un peu de crit, donc je crois qu'il conseille autour des 18%. Bon, je suis un peu au dessus mais c'est jamais vraiment très mal et après, un euh, crit maîtrise, polyvalence, et. Les poids de stats se vaut généralement il faut favoriser l'e-level de toute façon sur démo, peu importe l'aspect vous verrez que le démo, une pièce de 126 il la prend et puis il regardera, <rire> ouais, il re il dit... il regardera plus tard. Hein. Ouais d'accord ouais, je vois je vois. Donc t'as pas forcément de stats particulière à favoriser, Alors, en dehors moi, du je fait d'avoir quand même un bon montant de, de hâte et voilà, compagnie. Ouais. Moi je favorise la hâte généralement avant, j'ai du mal à jouer sous. Alors après, à 18% ça va à peu près, hein. c'est vrai que Redbot il dit autour de 22-21. Mais je sais que quand je regardais des démonos euh, qui logent, hein, qui font des très bonnes logs euh, aussi, et bah ils tournent à 14% de hâte. Euh, mais moi je favorise la hâte, le gameplay est plus agréable en tout cas quand on a un cap de hâte élevé. Euh, je trouve. Ouais, je comprends, franchement. Attention à la caméra, s'il te plaît. Hein. <rire> je ouais. te rappelle. Et, et du coup, les, euh, les trinkets que tu as favorisés Donc, euh, bah c'est plus du trinket PVP, malheureusement. Donc moi, je joue avec ceux-là, qui sont ouais. plus basiques, parce que je joue un build un peu différent des autres. Mais... Euh, beaucoup de ah, parce que tu disais aussi que tu as, as un, un burst d'une minute, et le trinket PVP, c'est une minute, c'est fort. Hein. C'est c'est ça, donc ce trinket là, c'est pas toujours calé sur mon tyran qui tourne, sachant que ça c'est en mono aussi bon, On voit pas mmh. vraiment fait, mais c'est ce, ce talent là ouais. Et voilà, c'est un talent d'une minute qui... Le gang regarde il tourne, il fait 400% de dégâts de plus avec euh, son pourni Donc c'est vrai que de ben, toute façon ça sera toujours avec, donc le team Le gangregard gagne 180 d'intel, donc c'est un appui de DPS Et après du coup bah ça c'est le, le basique, c'est juste pour avoir de la attente mais il y a beaucoup de démonos qui jouent actuellement avec ces deux trinkets là. Bon, moi je l'ai pas en. Je l'ai qu'en point d'honneur, hein. je l'ai quand 590 ouais. mmh. level Parce qu'il y a un truc à savoir sur démonos, c'est que du coup quand on joue avec le talent, c'est vrai qu'on n'a pas vu les talents, mais généralement on, on va voir avec... un petit peu après. Mais... Ouais. On joue avec ce talent là qui fait que quand on invoque notre tyran, il donne 15% des de PV de tous nos démons, donc que ce soit nos chiens, notre euh, démon abject ou même nos diablotins, même le gang regarde de base. Où le gang regarde qu'on a dans les talents, il draine un total de 15% de tous de tout ceux qui sont invoqués quand on l'invoque pour mmh. augmenter ses dégâts. Donc au, avoir des points de vie, ça augmente les points de vie de nos pets. Donc, Et du coup, as, rares, il est, est encore bien. plus badass. C'est ça. Et du coup, au final, euh, ça tu vas le plaquer euh, à quel moment, du coup, Strinket ouais. Ça va être juste avant d'invoquer toute la famille. <rire> donc <rire> ça, va, ça va vraiment être au pool en fait. Ok. Pour rappel, ce trinket c'est le trinket PVP qui est on use, qui te fait déjà de base de l'inter et qui fait que quand tu l'utilises, tu gagnes un pool d'HP sur 20 secondes, pour, à la base c'est pour ne pas mourir, mais là en l'occurrence on l'utilise pour avoir plus d'HP, pour, pour booster encore plus le tir, ça. parce que mine de rien on dirait que ouais, bah, 9952 HP c'est pas des masses, mais mine de rien du coup si on fait le calcul, j'ai 40k, ça fait 10k, bah ça fait 25% d'HP en plus Et du coup bah ça fait, 25 de... Enfin, ça fait 15% de 25% d'HP HP en plus de dégâts pour le tyran Du coup notre setup Je dure, à peu près, dure à peu près 20 secondes Jusqu'à l'invocation de nos tyrans, on a 20 secondes pour invoquer toute la famille qu'on veut Donc du coup on va invoquer le tyran et du coup on aura pile le CD pour après, euh... parce que quand on invoque le tyran bien sûr nos démons font 15% de dégâts en plus, donc c'est pour ça qu'on aura tendance à utiliser le talent pour faire tourner notre gang regarde à ce moment là, parce que c'est 15% de dégâts en plus sur le sur le fait qu'il tourne. Et du coup, généralement, c'est calé dessus quoi. Ah d'accord, ok, ok. Ouais Et ça coup, marche bien. Ça s'enchaîne plutôt bien, mine de rien. Donc je sais ah. pas sur les talents ou yes, Si si si on va arriver sur les talents du coup yeah, Quels sont déjà les talents Ouais si tu peux parler rapidement des talents, de, déjà le build que tu vas prendre sur du mono cible Quel type de build et pourquoi tu vas, tu vas le prendre en mono cible sur ton démono du coup Donc en mono cible on partira toujours sur force démoniaque parce que déjà ça c'est vraiment de la haut pure C'est vraiment pour du cleave toutes les 30 secondes Mm -hmm. Je suis pas fan de ce sort pour la simple raison qu'il consomme deux éclats d'âme et que je préfère me... consommer mes éclats d'âme pour mes invocations de pets purs. Ouais. Et ça, ça c'est un talent qui peut être joué en, en multisible, on y reviendra au pire là-dessus, euh... on parlera mm -hmm. du. Après on partira souvent de façon sur l'appel démoniaque qui fait qu'on a 20% de chance que notre appel de track fois, donc nos chiens, soit instantané et ne coûte pas d'éclat d'âme donc euh, qui est très pratique ouais. après le troisième palier c'est comme pour tout l'espèce des mono enfin tout l'espèce des mots tout court on choisit c'est au, au plaisir, peu. plaisir quoi suivant la situation on Et... préférera souvent la rue ardente qui nous rajoute ben un cd de déplacement quand même en plus malgré, malgré la perte de points de vie que ça peut en mais bon c'est pas c'est pas des masses des masses en mmh. pure mono Là-dessus là il n'y a pas de question, on veut un démon en plus pour, pour booster notre tyran justement Parce que c'est mmh. des PV en plus absorbés par notre tyran euh, Ici c'est pareil, on aura plus tendance à jouer voile de mort en raid Parce que bah c'est 20% d'HP en fait, c'est c'est un bonbon en plus, mmh. c'est de la survie en plus, les autres n'apportent pas de survie, c'est vraiment que du contrôle En mythique plus ça peut ça peut être joué par exemple avec son beau qui permet qu'on puisse stun plus souvent Mais c'est pareil, c'est un talent, c'est les mêmes talents pour tous les démos sur ce truc là mmh. Donc après, la plus opti donc euh, en termes, si on fait un red bot, il va nous faire sim avec grimoire regarde justement Donc ouais. ce qui fait que, euh, ça invoque pareil, un démon en plus pour notre tyran moi, j'ai plus tendance à jouer avec Conducteur d'âme, parce que je trouve euh, ça plus dynamique et ça fait moins délai c'est CD dé aussi, parce que du coup, on se cale beaucoup sur le gang regard pour le caler forcément avec le tyran qui prolonge la durée de nos invocations de 15 secondes, D'avoir mm -hmm. 15 secondes de plus, bah, c'est toujours agréable. Moi, je joue plus avec ça, mais ce qu'il y a de plus de c'est vraiment, vraiment celui-là. Hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, de toute façon, vous verrez que sur les logs, euh, il y a très peu de gens qui jouent avec ça, ils jouent tous avec ça D'accord, c'est plus par confort de jeu de pouvoir de avoir plus de, de ressources et d'accord Ça c'est ton... mon, ouais. mon confort à moi Ouais ça marche Et après bah là dessus, euh, malheureusement ça c'est vraiment nul mais nul <rire> Parce que du coup on fait pas de dégâts avec nos sorts et ça booste nos dégâts de sorts Donc mmh. on fout, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important Je sais que Portail d'Union peut sim plutôt bien mais du coup c'est un CD de 3 minutes et du coup tout ce qu'on cherche nous c'est vraiment boost notre tyran qui sera notre CD du coup avec notre légendaire on l'a toutes les minutes donc du coup euh, vous verrez que sur les logs généralement les talents changent pas c'est va être ça sur quasi tous les boss Et, et, et du coup même si t'es necrolord, à me sacrifier il est il est il est en dessous quand même Il est en dessous quand même ouais ouais Ouais d'accord ouais. Conception démoniaque est vraiment euh, juste trop fort en fait et Quand on regarde les logs il y a vraiment que ça, ça c'est vraiment euh... C'est le petit quoi. C'est vraiment juste trop fort, c'est pour faire d'autres big tyran et c'est exactement ce que l'on veut donc. <rire> et du coup si tu vas, maintenant qu'on a, on a nos petits talents, on, on a préparé, on a ta, tes triquettes, tes machins. La rotation mono-cible, si t'as envie de détruire, détruire une cible avec ton démo, euh, démonogiste démono, tu, tu ah. vas t'y prendre comment C'est quoi l'opening, les, les trucs à mettre en premier, en priorité <rire> Et eh bah, ben, notre but pour du mono mono pur, c'est justement que notre tyran fasse le plus de dégâts possible. Donc, le mieux c'est d'arriver. Si la BL n'est pas au pool sur un boss par exemple, c'est d'arriver vraiment à timer notre tyran quand la BL va tomber parce que notre tyran profite de toutes les stats que l'on a. La hâte mmh. va le faire caster plus vite tout simplement, la maîtrise va juste le, le up en dégâts. C'est pareil pour tous les démons, la polyvalence c'est pareil, il profite des mêmes choses. Les coups critiques c'est pareil, enfin, il a vraiment les mêmes stats que nous, nos, notre tyran, donc euh, plus on a de stats quand on l'invoque, bah plus il va faire de dégâts, et... Pour essayer à caler là-dessus. Mais après, si tu veux, je peux te montrer un opening. Euh, ouais, euh, bah ouais, avec euh, plaisir. Donc du coup, si on fait un... 10 <coughs> de raid Donc nous, on précasse à 5 secondes, généralement. Hop, après on fait une pourriture d'âme, bon là malheureusement j'ai eu un bug de shard Une petite invocation, moi je fais toujours un trait de l'ombre, invocation, invocation Là on monte notre stat de shard Tac, et là du coup j'ai invoqué le tyran Là du coup mon garde il est boost donc on le fait tourner avec le bijou, j'ai des macros, je vous montrerai ça aussi après. Et après j'essaye toujours de dépenser du coup mes shards à 2 Parce que voilà, là j'ai eu un proc parce que j'ai lancé une main de Gulden et ça a proc. Et là après j'ai mes Diablotins, donc j'ai mes procs instantanément, donc je balance, je balance. Alors j'ai mal joué parce que j'ai pas lancé mes chiens Ouais bon. euh... Ouais. Et après c'est de l'invocation pure Et là notre but c'est de dépenser le maximum de shards pour réduire notre tyran pour synchroniser sur la force démoniaque D'accord Donc là on essaye vraiment de dépenser, dépenser Alors du coup là plus que je joue pas avec mon build habituel Moi je sais que je délaie généralement mon débon inject pour le mettre avec le tyran tout le temps Ouais tu parles au niveau des euh, du talent ouais, de, pour les shards ouais. Là je sais que par exemple, j'ai 15 secondes d'ont tyran donc je peux commencer à refaire mon opening, donc là sans le gang regarde mm -hmm. et du coup je charge mes shards. Et là je refais mon truc, je sais que ça va réduire avec mon légendaire. Là j'invoque bien mes 6 diablotins, et hop j'ai remonté mon et là il est boosté. Si on regarde, là il a un petit bonus de 2109 juste parce que j'ai invoqué mes deux chiens mon gros gros toutou et mes 6 diablotins et du coup ça lui fait déjà un up de 2109 juste sans le, le bonus de PV que je peux avoir avec euh, avec mon trinket PV par exemple ouais c'est énorme on va, les, on va les sacrifier puis on va rappeler toute la famille mais <rire> ok donc si, si tu veux la, la refaire un petit peu euh, un petit peu refaire step by step juste oralement euh, ouais. euh, c'est l'opening, quel est euh, l'ordre de, de priorité déjà dans un premier temps. Il y, y a un peu cette notion de tu vas set up pour ensuite partir, tu vois. C'est ça. Vous allez voir que les 20 premières secondes, il euh, ne faut pas être frustré si vous partez en raid et que vous voyez tous vos huns, tous vos démos affli qui vont, hop, ils montent directement à 24k dès le pool. Nous, ce n'est pas comme ça le démono. Nous, on arrive progressivement. On... Vous allez voir que ça monte tout doucement. Mais du coup, pour commencer, donc... À 5 secondes, hein, donc un ça dépend de votre hâte, faut s'adapter avec ce, la hâte, mais voilà, très démoniaque quand il n'y a pas de proc instant. Mm. Euh... J'ai 22% de hâte et c'est 4 secondes quand même. C'est très très très très très long, très long. Hein. très très long, hein. donc de euh, toute façon ce sort, si vous avez pas de proc instant, vous ne lancerez jamais. Hein. C'est vraiment que du proc instant, vous abusez pas à l'incanter pendant un combat. Hein. C'est du trade long si vous n'avez pas de proc. Donc on précasse ça, on est ouais. à 5 stacks. Moi, vous... donc, il y a un bug qui existe sur le démo, no c'est que des fois, normalement c'est censé donner deux shards au pool, ouais. ça m'en a donné qu'une, donc j'étais oui. à 4 ça ça, ça, ça, ça fait chier, quand ça vous arrive, ça va vous faire chier, mais, mais malheureusement ça n'arrive et je sais pas pourquoi C'est vrai que ça arrive Ça arrive et plus souvent qu'on ne peut le penser Donc voilà. C'est okay. juste pour ça que des on n'est pas joué, je suis sûr <rire> euh... Uniquement Donc du coup, très démoniaque, le pool ouais. se lance, on est à 5 stacks, on fait pourriture d'âme pourquoi ouais. on fait pourriture d'âme directement Pour le buff de maîtrise. <rire> le buff de maîtrise et le buff de points de vie, parce que ça augmente les PV max aussi, Nia. Ah, ah ouais, elle est doublement value. Pour ça. <rire> Nous, ah du ouais. coup, on est content d'avoir... Euh, je crois que c'est 10%, c'est 1% par stack, donc c'est 10% ouais. de points de vie en plus. Mm. Donc, mine de rien, moi, ça me mettait à 44 et 55, du coup. C'est énorme. Ah ouais, c'est... Ça, fait... ça. Mm. ça fait très démoniaque, pourriture d'âme. Donc là, c'est gangre regarde donc... Moi j'ai une macro avec le bijou donc ça, ouais, mais ça utilise le bijou et ça invoque le gang regarde ouais. voilà Si je cible là, hop On le voit bien mm -hmm. Et là on peut voir du coup il a 38k, normalement il a 31k je crois Sans le bijou ouais. il a 31k donc il gagne 7k HP Une fois qu'on a invoqué le gang regarde soit on peut caster un trait de l'ombre Pour ensuite invoquer le démon abject pour caster un trait de c'est pour rester tout le temps à 5 stacks Invoquer les chiens, remonter à 5 stacks Donc normalement on a encore tous nos, nos 3 pets, bien évidemment On ouais. est à 5 stacks Soit, donc à ce moment là, le but ça serait d'invoquer 6 diablotins Mais il faut bien faire attention que quand on invoque notre tyran, nos pets soient encore là Parce qu'ils sont pour le genre de 15 secondes Et si on fail ça, mine de rien, c'est une grosse perte de DPS On dirait pas comme ça, mais c'est une énorme perte de DPS C'est ça l'intérêt du démono Donc soit on a le temps de cast un trait de l'ombre, soit on a de la chance et on a un trait démoniaque instant et du coup on peut monter à 3 shards Encore en plus pour invoquer, du coup 2 x 3 diablotins Et là après derrière on invoque le tyran, je sais pas si c'est très compréhensible <rire> Si si, euh, si que... si euh, c'est clair Et une fois que ça c'est maîtrisé, bah après euh, quand votre tyran est, est là, vos diablotins ils sont infinis Vous voyez l'énergie ne descend pas mmh. Tant que le tyran est là, l'énergie des diablotins ne descendent pas, par contre vous allez voir là il va disparaître et là, par contre, l'énergie disparaît. <rire> oh non, les pauvres diablotins Et du coup, quand il y a plus d'énergie, ils disparaissent. Sachant qu'un diablotin tirera 6 projectiles dans tous les cas. Ce qu'il faut faire attention, <rire> euh, au moment, parce que des fois il y a la BL au pool, c'est que les diablotins, plus il y a de hâte, plus ils cassent vite. Et du coup, leur limite est quand même de 6. Donc ça peut aller très vite, ils peuvent disparaître avant l'invocation de mission. Ah, d'accord. Je sais okay. qu'on on... m'a déjà mis la pays une fois avec la BL. Juste les diablotins cassent trop vite. Au <rire> <C 'est rire> seul, ça t'a pas envie du tout quoi. La hâte c'est bien quand votre tyran est déjà en place. Voilà. Si vous avez une pays à demander, ce qui n'arrivera jamais de toute façon. <rire> parce qu'on vous, vous la donnera pas en démono. C'est pas, pas sur le démono en priorité Oh c'est honteux Malheureusement non. Mais du coup, là où vous voulez un bonus de hâte, c'est vraiment quand votre tyran il est invoqué par contre. Euh, et votre tyran, au lieu de caster 9, euh, 9 boules Parce que là il en a casté combien Là il a fait 9 boules, moi avec 22% de hâte Enfin là du coup 20% Il a casté, il a fait 9 hits Je sais qu'avec la BL, il arrive à en caster 15 ah, Et ouais. mine de rien, 15 c'est bah c'est quand même... C'est 6 plus et du coup ça fait plus ouais. de 50% de dégâts en plus en fait mmh. sur le tir. Et du coup avec la PI bah, il doit monter encore plus haut euh... Je peux pas vous montrer malheureusement j'ai pas de BL, j'ai pas de pays, mais c'est très drôle une armée de 20 diablotins euh, qui ne disparaît pas parce qu'il y a le tyran qui spamme leur, euh, leur trait avec un euh, full hâte. Euh. Ouais bah c'est ça que ce c'est que si bon t'as ta petite armée de foot là et euh. C'est et... vraiment très drôle. Mais du coup ouais c'est. à maîtriser c'est vraiment l'opening donc. Précasse, le trait démoniaque, la pourriture d'âme pour avoir nos stacks et après on enchaîne directement sur le regarde on en fait le démon abject, on fait les chiens, c'est le plus simple à faire, moi j'essaye je, d'optimiser euh, au poil pour mettre un trait d'ombre à chaque fois, entre, pour regarder mes 5 stacks et arriver à mes, mes machins, mais si je le refais par exemple, je refais mon trait démoniaque, on compris que ça ne pas, voilà, pourriture d'âme, gangre garde, là on peut enchaîner directement sur invocation, là j'ai la chance mes chiens ils sont instantanés, ils m'ont pas consommé de shard, donc là j'ai bien mes délais donc j'aurai le temps de faire un trait d'ombre Hop j'ai mes 6 imps, là j'invoque vite mon démon Et là hop ils sont prolongés, et là on dépense Donc là, tac, dès que ça c'est dispo avec le trinket Hop on fait tourner Là j'ai encore un proc instant de chien, j'en profite bien Et là quand vous avez pas de proc, moi je dépense tout le temps à 2 shards pour avoir des procs instantanés Et là par contre j'essaie de les faire à 3 stacks Quand j'ai des procs c'est des mathématiques après. Vraiment pas hésiter à utiliser les, les procs instantanés. Et ainsi de suite. Et mine de rien, on peut voir qu'elles sur Ah ça en voit bien quand ouais. même, hein. Ouais, c'est ce que je regardais ouais. aussi. c'est ouais. ouais, contre... en bien, en plus là, t as, t as, là, là le pool était, il était bien, bien enchaîné là, pou pou pou. T avais, t avais tout était nickel, là. ouais franchement. Ouais. Et là on voit que la pourriture, donc là je suis un peu en retard. C'est pour ça que je joue avec l'autre talent, parce que là je sais que normalement je suis un peu plus en avance. Autour ouais. des 15 secondes, là il y a 15 secondes de saisie sur le tyran. On peut recommencer la phase de burst. Pourriture d'âme, invocation démon abject, les toutous. On monte à 5 stacks. Là j'ai des procs donc j'enchaîne mes procs. Là vous allez voir que je vais avoir 9 diablotins au lieu de 6. J'en ai bien 9, mon corps il est là. Et là on enchaîne. Ah oh, et on réutilise les shards et hop c'est parti. Et, et c'est ça tout le long. Et c'est très <rire> drôle. Et vous allez voir que là il y a une petite armée qui se construit, mine de rien. Ah et de ouf. Et bien invoquer les chiens on CD, donc là j'ai un peu fait, j'ai voulu trop invoquer Diablotin, mais les, les chiens c'est vraiment oncd CD, ça c'est à part euh, quand il y a le tyran qui arrive, essayer de le caler pour... Euh... Ouais. Et mine de rien on voit que j'ai un DPS constant autour de 4-5K, hein, euh... ouais, c'est alors qu'en plus t'expliques pas pendant c'est ça en plus, en plus. Hein, c'est hein, hein. beaucoup hein. Bain, Et bain, là, ce que je ça ce que je vais essayer de faire du coup, donc je joue pas trop ce build mais ce que je vais essayer de faire c'est de délai mon démon abject Pour avoir le maximum de PV pour mon tyran là Parce que j'ai mon CD de gangregard qui est bien revenu Ouais Donc je vais refaire la même Donc là on va le faire descendre vers les 16 J'ai des procs on va les utiliser Pourriture, gangregard Tac, le gros chien, les petits chiens, on remonte à 5 shards, j'ai un proc donc ça va aller plus vite, je vais pouvoir invoquer 6 imp Tac, et c'est reparti pour du tyran Et là pareil, dès que ça c'est disponible avec le trinket, hop, on fait bien tourner Là c'est reparti, j'ai les chiens instants donc ça m'arrange bien ah, puis on sent, là c'est le pic de dégâts, là c'est vraiment là où tu es. Et ça remonte hein, quand. Je sais ouais. pas combien de minutes de fight je suis parce que j'ai pas le, le temps, mm -hmm. mais. Regagner euh, 0,5 euh, de dégâts juste pendant la phase de burst après 3-5 minutes de combat, euh, c'est que ça fait des dégâts. Hein. Ouais, clairement, clairement. Non, mais de toute façon, <rire> ça gêne bien et tout, etc. Donc ouais, il faut bien faire gaffe du coup à quand tes s'en reviennent et c'est de toute façon à ce qu'ils soient toujours alignés. Euh, et du coup, tu repars en fonction de ça. Ok, bah nickel. Et si, maintenant, si on devait parler de, de multi-cible, de, de pack de monstres. Alors, mais en Déjà, vrai, il n'y a, a pas grand-chose qui change. Moi, je sais que j'ai tendance à jouer avec les mêmes parce qu'il y a un autre build qui existe. Je sais qu'il y en a certains qui ne jouent plus avec ce pauvre démon, qui préfèrent jouer frappe de lame qui fait juste autre gong regarde, ça le fait charger, donc ça permet de changer de cible assez facilement, euh, quand on veut le faire tourner, on peut le faire déplacer à un endroit où il y a peut-être plus de mobs, parce que des fois, là, il y a le bob solo, mais là il y a tout un pack, si on le fait tourner ici, il tape que lui. Donc, mm -hmm. Généralement, on fait le sort, on le met dans le pack, là on le fait tourner, et là il va faire des dégâts, parce qu'il n'a pas de limite de cible. Il faut bien en abuser. Ouais. De ce non limite de cible, en Plus, il faut en abuser. Après il y a une chose à savoir du coup, c'est que bah, quand on invoque nos, nos pets, je vais faire un truc un peu là J'ai que 4 diablotins, mais là notre but sur un pack quand on invoque notre tyran, c'est vraiment d'avoir le maximum de diablotins Donc là je suis à 10 Tac Là vous voilà voyez mon Wikora. ça me dit quand là, quand les ouais, petites flèches vont arriver là bas, ouais. c'est qu'il y aura, y aura plus de diablotins Là on va dire que le mob est mort, j'entame le prochain pack, j'ai 20 diablotins, ouais. vous l'engagez comme ça là, voilà, et là vous montez à 15k DPS <rire> C'est très drôle, et après vous refaites, vos, vous refaites votre armée, voilà, vous avez sacrifié vos diablotins, mais c'est pas bien grave pas hésiter, donc je sais, quoi, là. Je sais que le build le plus joué c'est ça, je sais qu'il y a un autre build qui existe, mais ça vous fait pareil, changer un petit peu vos, vos talents ici Mais du coup il y a ce build là qui existerait qui fait que du coup, quand on lance notre fois ça fait une attaque à toutes les cibles à moins de 8 mètres, pareil, pas de limite de target, et ils leur font 25 dégâts supplémentaires. Et ça, ça fait que la morsure de l'effroi, donc la morsure de l'effroi qui est passée en zone, donc sur un pack qui est bien, ça augmente les... de 20% les dégâts d'ombre-flamme. Ombre-flamme, c'est pour nos sorts, ça voilà, mm -hmm. fait 20% de dégâts en plus, sachant que notre main de qui nous permet d'invoquer du coup les Diablotins est en AoE et qui n'a pas de limite de target. Et bah du coup ça reste 20%. C'est 20% de 821 mais c'est toujours 20%. Donc je okay. sais que ce build existe et du coup, si je dis pas de conneries, ça joue avec les attaques de votre tracks Froid en 4,2%. Ouais, mm. Et voilà, et ça permet d'avoir un DPS un peu plus régulier sur les packs qui s'enchaînent, parce que nos tracks froid c'est 20 secondes de, de CD, donc c'est pas énorme, ça peut enchaîner les packs. Mais, euh, mais en vrai, sur les boss, vous allez avoir tellement moins de dégâts que moi je préfère largement jouer avec force démoniaque avec mon, mon essence qui fait qui fait 10% de dégâts en plus. Je le fais tourner avec mon CD de mon bijou et tout ça, et ça fait bien la de dégâts. Je sais pas si j'ai un truc, bon j'ai fait quelques trucs hier, hein. je suis qu'à 5 k c'est pas bien haut, mais vous voyez que faire tourner mon, mes premières sources de DPS, euh, c'est vraiment petit pet qui tourne et mon implosion quoi. Balancer ah ouais. mes 20, c'est vraiment mes deux premières sources sur des... Mm -hmm. Là c'était du sillage crotiques donc c'est vrai que c'est des gros packs de mobs, mine de rien généralement on arrive à faire des gros packs. Bah c'est forcément ça, juste derrière on voit le tyran quand même qui... C'est quand même assez, assez even hein, même main elle est quand même pour 11%. La main de c'est ce que je dis, si vous avez un tank quand même qui fait des gros packs, ça va plutôt être haut. J'ai pas de... Malheureusement, je sais pas si après toi tu pourras voir peut-être plus sur les logs Mais la main de Gul'dan sur un boss mono pur, vous verrez qu'elle est pas très très haute non plus quoi. Et derrière attends, on va... prendre mettre... des logs hein Je peux aller ça Tac, faire un petit partage comme ça tu regardes en même temps Tac. Mais du coup voilà, sachez que voilà, les donjons à 4h du matin font que je suis qu'à 5k mais... <rire> Le petit 5k, ça peut être surprenant pour un démo. C'est déjà pas mal en vrai. Hein. Ouais, ouais c'est pas mauvais. Hein, euh... Tiens, je t'ai eu bien partage. Alors, je sais pas si tu verras très bien, mais euh, dans l'idée, en tout cas, euh, pour voir rapidement, tu disais euh, sur du mono cible, sur le, sur le démon démonologie. Boum. Je vais y arriver. Tac, tac. Tu penses que je prends quelle cible Dévoreur, c'est pas mal, non de Destroyer, oui ça peut être pas mal. Moi je pense que le tyran va être bien haut du coup sur ces fights là. Il est là ton démono capable. <rires> c'est vrai que c'est après, je sais pas c'est un coréen ou je sais pas. C'est pays asiatique vrai, ça, ça, mais je sais pas de quel pays mais c'est vrai que c'est compliqué de lire les logs après là-dessus. Bon du coup on peut voir que là c'est le tyran, derrière ça doit être... je sais pas si c'est son grand regard de base ou c'est ou... ouais, ouais. celui de base. Ouais. Donc on voit derrière, ça c'est les, les diablotins qui tapent. Derrière, il y a juste les chiens, mais tu vois, la main de Guldan, elle est ah, bien elle, en bas. Elle est bas, hein. elle, elle, elle, est grave elle est bas. Hein. Sur, sur du pur pur mono, c'est vraiment juste pour invoquer vos diablotins. Hein. C'est pas vous qui allez faire des dégâts. c'est ce que je vous dis. Hein. Vos sorts, là, vous voyez, il y a tous vos pets devant. Et il n'y a, a rien d'autre. C'est que vos pets, et juste derrière, vous avez vos sorts. Vous ne servez pas à <rire> grand-chose. <rire> ouais, bah en même temps, tu, que... tu invoques une telle armée que... bon. Euh... C'est ça. Mais on peut voir que juste le tyran à lui tout seul, donc vraiment que le tyran parce qu'il est boost à 15% de PV, il a 25% de dégâts, sachant qu'il boost les autres démons quand même de 15%. Hein. Donc les 15% sont pas pris en compte, hein. c'est-à-dire qu'à lui tout seul ouais. il fait quand même 25-26% de dégâts. Donc c'est pour ça, si vous lopez votre opening de tyran, vous vous êtes fichu. Il y a un truc à pas louper, c'est vraiment votre tyran, et ça faut vous entraîner, faut vous entraîner, c'est une mécanique qui va rentrer. C'est pas si dur que ça, mais il faut juste le prévoir. C'est un peu comme le prêt de disco en heal, faut qu'il prévoit ouais. les phases de heal. Ouais, et ouais. là, c'est pareil, faut s'y prendre 20 secondes à l'avance, savoir ce que tu veux faire. Et si tu joues sur des boss qui... où il y a des compétences qui vont te faire déplacer, bah, tu prends que le temps de finir ta phase de burst, parce que sinon t'es pas bien non plus. <rire> <rire> T'aimes pas trop ça. Ouais, c'est ça, euh... c ça les, les, les points les plus euh, embêtants si on veut euh, coup, Parce que là, là ça va je suis, je suis plutôt... Mais c'est vrai que dès que t'as du... Le point faible du démono c'est vraiment le mouvement et c'est horrible hein. Le mouvement il est horrible sur le démono Le moindre mouvement mais... Ça peut faire un diablotant moins invoqué Ou t'invoques ton tyran mais en fait tes pètes mmh. d'avant on fade Et du coup bah ton tyran il fait plus assez de dégâts il... C'est vraiment... C'est un combat de famille c'est tout. <rire> je comprends. <rire> a... tu, tu peux aller sur des poteaux du coup pour nous montrer quand même un petit peu, même euh, si tu l'as expliqué là, sur les... ouais, où il y a plusieurs poteaux pour voir un petit peu. Alors je sais que, ai... c'est pareil, moi j'ai plus tendance à jouer Conducteur d'âme mais ça c'est un point perso, mais je sais qu'il y a des gens qui jouent toujours Grimoire pour avoir peut-être un peu plus de DPS, parce que mine de rien, euh, le gang regard qu'on invoque c'est le même gang regard. il a tendance à tourner aussi, donc euh, en Ao c'est mm -hmm. puissant aussi. <rire> Donc. Mais du coup.. Euh, Donc si t'arrives pack... sur un pack, imagine c'est un nouveau pack de donjons, t'es full CD, t'as envie de burst dessus, ils sont pack 3 mais ils sont pleins, <rire> C'est quoi que tu vas ah. faire du coup euh, Bah tu vas essayer de monter à 5 shards, bon j'ai fois tu vas tu vas être à 5 shards mais du coup ouais. tu veux tu veux faire plus ou moins la même chose en fait, tu vas invoquer tes chiens et trucs comme ça. Moi bon, j'ai fait un peu n'importe quoi. Du coup là j'ai aussi Diablotin et là hop mais du coup, je sais pas s'il touche bien tout le monde Et par exemple, ce qu'il faut, qu faut vraiment faire C'est que généralement il y a très peu, une fois un pack et après un petit pack Il y a souvent des gros packs qui s'enchaînent mm -hmm. C'est ce que je disais malheureusement mes diablotins, je peux pas les rappeler Mais après voilà, l'implosion à partir de deux cibles c'est rentable Parce que là, sur trois cibles, j'ai balancé juste 14 diablotins, ça a juste fait 18k quand même Ouais C'est pas rien mais disons que ouais, sur un, un nouveau pack ça va être la même chose hein. C'est vraiment vous euh, opening euh... Bon là j'ai plus rien mais La pourriture d'âme pour bien augmenter les points de vie Le maximum d'invocation de pet Donc vous en avez un peu moins parce que vous jouez pas Généralement vous allez pas jouer avec ça Vous allez plus jouer avec ça pour le repositionner Parce que par exemple si je lui dis Hop, Si on le fait déplacer là hein. Ça c'est toutes les classes à pet c'est toujours pénible Mais ouais. par exemple le faire tourner ici bah. Eh ben... D'ailleurs il l'a pas fait, ouais, il est complètement bête, c'est pas grave et, et Mais t'as pas une petite macro euh, slash pt sur ta main Gul'dan par euh, Non parce que des fois tu veux qu'il reste à un endroit parce que, alors que tu vas cibler d'autres terriettes. C'est ça qui est compliqué, après ce qu'il faut savoir aussi en multi cible Malheureusement c'est que le seul pet qu'on peut contrôler c'est lui Donc là tu me voyais il est en train de tourner mais j'ai oublié ça et le seul pet qu'on peut contrôler c'est lui 6. Si je fais ma main de Gul'dan sur lui, ça invoque bien 3 diablotins. Mais si je change de target, les trois diablotins vont, vont rester sur la cible sur laquelle j'ai mis euh, la main de Gul'dan. Pareil pour les chiens si j'invoque les chiens sur lui. Tant que la cible n'est pas morte, ils seront toujours sur eux. Bon ben, bien sûr ils lui font le coup. Donc les chiens. Non bah ben, les chiens des fois ils changent de cible. Ça le fait pas tout le temps, c'est ça qui est pénible en démonos, mais ils auront tendance à rester sur la cible sur laquelle on les a invoqués. Et c'est pareil mmh. pour le, le démon abject et le Vraiment le seul qu'on peut contrôler c'est lui. Mmh. Du coup si je veux faire par exemple là, hop, il est là, là. Là vous voulez pas le faire tourner parce que si vous le faites tourner il est que sur une cible, du coup vous pouvez faire ouais. le fameux sort. Et là par contre il touchera bien les trois cibles. C'est pour ça qu'on joue ce sort là avec... en... en mythique plus généralement, c'est juste pour le replacer correctement. Et... C'est une charge donc ça va très vite plutôt que de s'amuser à faire de la macro-gestion comme ça de pète, euh, ça va bien deux minutes, mais vous avez encore tous vos, vos diablotins et autres à gérer, vous avez d'autres choses à foutre quand même. Donc, mmh. euh... Je suis quand même surpris qu'il n'y pas de... Tu sais, parce que par exemple le chasseur BM, euh, ce qui est très très commun euh, de faire c'est euh, sur ton tir multiple, euh, bah, slash pet attaque, euh, slash tier, cast tir multiple, et euh, comme ça, la, le sort d'AOE principal que tu vas faire, tu es sûr que ton pet va toujours être sur cette cible-là Oui, oui euh... c'est sûr. On peut le faire, hein, c'est possible. Moi, je ne suis pas fan. Après, si jamais je veux vraiment le refaire, bah, je fais contrôle 1. ouais tu moi, contrôles, quoi tu, tu oh, fais le truc de macro de gestion de pet et ça marche bien. Hein. C'est hmm. ça. Hein, vous voyez, ouais. moi, j'ai... J'ai 36 binds en fait déjà de clavier donc euh, juste me rajouter ouais. CTRL 1 c'est pas grand chose mais je sais qu'il y en a... Euh, S'ils ont eu déjà une ligne de bind c'est incroyable donc euh, mmh. je demande pas à ça, tout, tout le monde de faire ça. Moi j'arrive à le gérer comme ça mais c'est vrai que peut-être chez certaines personnes c'est peut-être mieux de juste faire mmh. comme ça, ça évite de la gestion en plus. Ouais, mais, parce Et voilà. que je suis d'accord avec toi pour moi, si tu joues des monos, faut accepter quand même que t'as un peu de gestion de pets parce que t'es une classe à pets. Ah, ah oui Et... non mais c'est sûr. Et du coup, bah ouais, il faut quand même au moins bail le déplacement, le rappel, enfin au moins l'attaque et le déplacement, quoi, tu vois. Les deux trucs que t'as montré, quoi. Bah, du coup, les chiens ils ont l'air de... de. changer de cible en fait. D'accord, ouais, bon, bon, hein. les, les ouais. chiens changent de cible, d'accord. Bah, vous voyez, j'ai appris un truc en plus. Les deux autres, c'est sûr, ils changent pas de cible, hein. Ils... Attends, je vais quand même vérifier parce que ça me met un doute, du coup. Mais normalement. Vous voyez, lui il tourne aussi, c'est pour ça qu'il est important en mythique plus, c'est que dans un gros pack euh, Vous arrivez sur un gros pack, vous invoquez le... lui, le tyran, hop, vous faites une petite, euh, un petit tournoyer, vous faites tourner les deux euh, Ça peut aller très vite hein. mmh, mmh, mmh, ça Parce bien. que vous voyez, la, les, les deux grands rages c'est les minimal. mêmes sorts hein. ouais. Donc il euh, n'y a pas de limite de cible Mais du coup, euh, oui, je ne pas trop regardé, mais il me semble qu'il est bien resté sur cette cible lui donc, euh... Mais les chiens du coup, je... les chiens changent de target même moi j'en apprends. <rire> <rire> On ouais, mais tous les jours, c'est le principe de la vie. Hein, mais ce qui est sûr, c'est... Voilà, les diablotins, eux par contre, euh, la main de Guldan elle est lancée sur lui. À partir du moment où ils nous ont attaqué une cible, du moins... Il reste sur cette cible jusqu'à qu'elle meure. Ah, il finit de vision quand même. Et du coup, là, voilà, ça fait des traits un peu croisés, c'est rigolo. Et euh, du coup, ton Implosion en multi, euh, tu la mets... C'est quoi la... La rég... enfin, t'en as un peu parlé mais si tu veux juste revenir juste sur l'implosion c'est quoi les meilleurs moments pour l'utiliser en multi alors le meilleur moment déjà c'est quand on en a plein ouais. <rire> et, comme je, et comme je vous ai dit c'est à dire que les, les diablotins ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont six éclairs de feu mm -hmm. mais les dégâts d'implosion ne changent pas donc dans l'idée le mieux c'est de les balancer à la fin quand ils ont balancé leur 6 il y a encore un temps où avant de disparaître ils sont encore là si vous arrivez à faire ça en multi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après, moi je réfléchis plus trop comme ça maintenant parce que si tu te concentres trop là-dessus après t'es plus concentré sur le reste, au final ça, ça nerve ton DPS. Peux... On n'est pas des machines encore donc euh, mm. c'est juste pas possible. Mais du coup, invoquer des diablotins, quand on a 6-9, moi je me repère aux flèches quand j'arrive en invoquer 6-9. Euh... Quand je, je vois que les premiers vont disparaître et que j'en ai 6, c'est qu'il y a pas mal de packs, je les balance. Après... Si vous voyez que les mobs sont low HP, c'est bien de garder vos, vos diablotins parce que comme je disais, euh, c'est 6 éclairs mais quand ils sont pas en combat ils balancent pas d'éclairs et hors combat ils sont là encore 25 secondes, si je dis pas de conneries. C'est vraiment, vraiment long 25 secondes, on dirait pas comme ça, il y a le temps de se déplacer, je vais peut-être pas trop bouger parce que ça risque de faire ouais. des trucs. <rire> mais euh, faut savoir que 25 secondes, as le temps ton tank, tant que vous attaquez pas, vos diablotins ils vont pas attaquer, c'est à dire que vous laissez bien pull votre tank. A pas de limite de tariette sur l'implosion. Si vous savez qu'il va faire un gros pack, vous avez une douzaine, une quinzaine, voire une vingtaine. Si vous avez votre tyran, euh, moi je suis déjà monté à 36, euh, 36 diablotins, je peux vous dire que c'est rigolo à balancer. Ah oui. Et mais du coup, bien attendre avant de lancer une attaque, parce que sur les 36, il y en a qui auront peut-être pas encore lancé de traits, et du coup ils seront bien à 6 sur 6, mais il y en a il leur reste peut-être que un trait, donc ça vous fait perdre des diablotins et ça peut aller très vite, mine de rien. Mm -hmm. Et du coup, vous attendez que ça soit bien pack, et là vous. Vous balancez l'implosion et c'est très rigolo Le DPS monte très vite avec un seul sort Et c'est complètement débile Mais sinon ouais sur des packs Si les packs durent longtemps Moi je sais qu'en général j'essaie de monter à 6-9 et... et je finis par les balancer à ce moment-là Quand ils sont full HP ça fait des dégâts en plus Faut pas hésiter à, fait, ouais, à le lancer un... Ça, ça ouais. fait des dégâts, hein. là c'est juste sur trois cibles Ouais voilà. Ça marche! Ouais, écoute, euh, ouais, c'est très clair! Et effectivement, Et après, euh, ouais. ça, ça monte vite, hein, mine de rien. Là, hein. Les 15K, tu les as mis vite avec. Hein. Ah oui, mais là j'en avais que 8. Hein. 8 sur 3 cibles. Donc quand il y a 8 mobs, euh, 12 mobs. Ça, ça monte ouais, ça très haut. Vite, euh, Et après, c'est pareil, hein. juste faire tourner. Euh... Voilà. Donc là sur 3 oh, cibles, vache. voilà. Là, c'est du 3 cibles. Là, il enchaîne sur son deuxième qui fait un peu moins de dégâts. Mais voilà, oh, mais juste, même... juste les deux, <rire> deux rage 3-6, voilà, il fait 35k euh, ah ouais, en 10 oui. secondes euh... Sachant que voilà, a... c'est que lui quoi mm -mm -mm. Et Derrière on invoque justement les diablotins et tu rajoutes du coup les 15k d'explosion que tu peux mettre après derrière Il avait pas pourriture d'âme, après voilà, si tu le fais tourner alors qu'il y a ton tyran, qu'il y a le deuxième, enfin Sur ah, les ça packs dit, ça, ouais. peut, ça peut aller très vite C'est quand même un setup donc c'est pareil, faut faire attention que bah, si c'est un pack, si vous jouez avec un mâche-feu et qu'il a sa combu Regardez les points de vie du pack, vous aurez peut-être ouais, pas le peut temps pas de le faire Mumbai, hein. ouais. <rire> <rire> Parce que ça reste, là ça paraît surprenant, mais si vous voulez le caler un peu avec le tyran, c'est pareil, le tyran c'est toujours bien de l'invoquer avec euh, toute la famille qui va à côté pour avoir mm -hmm. une grosse grosse famille. Mais du coup ouais, ce qui est compliqué à gérer après en mythique plus sur le démono, c'est le tyran, parce qu'il y a beaucoup de gens qu peut... qui hésitent à le lancer sur les packs. Il faut savoir que c'est de 1 minute sur ton mythique plus, sur mythique plus les chars dans les dépenses, donc le légendaire... Euh, c'est vraiment une minute donc et quand on a notre tyran donc si je refais un, si je refais un pool normal j'entame le pack euh... <rire> donc là tac j'aurais pas peut-être pas mon truc là je fais le même principe qu'en mono j'invoque vraiment mes petits diablotins. j'invoque mon petit tyran donc là mes deux ils sont boostés. et là mon but ça va être vraiment que le pack se finisse assez vite Là, on va le faire tourner en même temps Que le pack se finisse assez vite Là les mobs sont morts Si en imaginant les mobs sont morts Je peux me déplacer 25 secondes avec mes 17 Diablotins Le prochain pack j'arrive Boum Je balance ça un stand Là en regard d'implosion J'ai fait 32 cas sur 3 stibles Mais là tu prends l'agro instant un stand. <rire> Alors après faut que votre tank soit solide Bon ça va j'ai <rire> un monk tank qui joue avec le... Avec le légendaire qui... Où il a 2... Deux... Merde de tonneaux donc euh, tonneau. la gros en... ouais, mmh. il a deux fracas tonneaux donc la grande zone ça va il le reprend c'est pour ça attendez que votre tank tape un peu après si vous avez un DH tank c'est pareil il met son sigil il fera plus de DPS que vous de toute façon avec son sigil donc vous pouvez y aller pas et, faux, mine rien, pas faux. et mine de rien sur un pack on peut regarder que bah, le tyran, le tyran bon, il est juste au-dessus en fait ouais. c'est votre main source de dégâts ça va être ça et derrière, votre tyran vous permet d'avoir une vingtaine de diablotins pour le prochain pack. En fait, c'est comme ça qu'il faut le penser. Votre tyran sur un pack, il va être pratique pour le prochain pack, généralement. Et quand votre tyran est actif, n'appuyez pas sur implosion, hein, par contre. Hein. Parce que pendant, ouais. 15, pendant 12 mmh. secondes, votre tyran fait que vos diablotins ne perdent mmh. pas d'énergie. Donc mmh. c'est mmh. ça qui vous permet d'en stacker. C'est vrai que ça, c'est peut-être l'erreur. Et l'erreur qu'il y a souvent, c'est vraiment les, les mobs sont en fin de vie et les gens balancent leur implosion. Ouais, c'est overkill et ça, du coup perdre DPS quoi. Ça c'est vraiment l'erreur à pas faire. Bon après, malheureusement, je peux vous dire que sur Flèche de l'Ascension, quand on prend l'ange, quand on change de plateforme, nos diablotins ne nous suivent pas. Mm. Et pareil dans le théâtre de la souffrance, le côté avec la liche où on prend les portails, les diablotins ne prennent pas le portail non plus, malheureusement. Ah c'est donc... relou ça. Et ça, ça c'est quand même pénible, parce que sur les portails, t'as des mobs assez ah, chiants. Du coup, ouais, t'es euh... ouais, obligé de, bah, implosion vide du coup, mais de faire moins de dégâts, même. Ouais, d'accord. Du Alors, coup, pour... là, là, tu les balances, parce que faut savoir, quand les diablotins disparaissent, ça a des chances de te donner des traits démoniaques. Donc, bah, sur mmh. ces donjons-là, tu les balances à la fin, en espérant avoir le proc de trait démoniaque qui te permet de remonter tes shards plus mmh. rapidement pour réinvoquer, pour refaire des dégâts derrière c'est. un peu pénible. Alors que je sais qu'il y a un donjon où ça le fait pas. Euh, je sais plus lequel c'est. Je me tâte. Mais je sais plus de lequel il y a des TP et. Je crois que c'est sillage... Oui sillage nécrotique après le deuxième boss, on prend un ange et là par contre vos diablotins vous suivent donc... Ils prennent l'ange les voilà. diablotins, là, là ils te suivent dans les airs, vous... j'ai pas de vidéo malheureusement à vous montrer mais moi j'avais déjà une armée de 20 diablotins et tu les vois se déplacer dans les <rire> airs mais... <rire> Et du coup, ce qui est intéressant parce qu'il y a un gros pack de mobs juste après, donc sachez mm -hmm. que sur sillage nécrotique bah sur le boss, arriver à stacker de diablotins ça peut être rentable mais... Tous les autres où il y avoir des TP un peu chelou, bah, malheureusement vos diablotins ne vous, diablotin, vous ouais. suivent pas. Euh... Il vaut mieux les dumper du coup. Ok ça marche. Yes. Bon, ça c'est des petits tips comme ça. mais. Et du coup en termes d'interface, je vois que tu as un petit wikora euh, au milieu de ton écran pour t'aider à traquer euh, justement tout ça. Entre autres, euh, je vois qu'il y a plein de trucs qui sont super pratiques et qui me paraissent indispensables si tu veux jouer des monos. Parce que si tu peux pas traquer euh, la vie de tes diablotins, tes uptime, tes machins... C'est galère, tu saurais déjà me dire c'est quel euh, wikora que t'as repris hein là Alors, ce qu'il faut savoir c'est que là, ce que vous voyez, euh, quand j'invoque mes monstres, ça c'est pas un wikora. Ça c'est la barbe totem de... Euh, de LV. Ah ouais, okay. La barre au thème les affiche, donc je les ai mis au dessus de mes Wicora parce que bah du coup j'ai plus mes yeux centrés là-dessus. Ouais. Et les Wicora que j'ai actuellement c'est le wikora basique hein. De toute façon il y a deux écoles quand vous avez la flemme de faire vos propres Wicora c'est Luxtos ou Afnar. Ouais, ouais. Moi, je, moi je suis plus Luxtos, voilà c'est Luxos, Il y a trois parties à télécharger donc euh... okay. ça faut pas hésiter à aller sur Wagoyo. et quand vous allez sur les classes de toute façon les deux se battent et vous verrez que en top list. Après il y, y en a des cachets. je sais qu'il y a un wikora qui permet de traquer vraiment 100% avec les secondes et tout ça, ça fait des barres de toutes tes imps et tout ça. Moi, ça, moi ça me pollue ma, ma vision, Je, on est plus attiré par ça qu'autre chose après moi j'arrive pas à jouer avec mais peut-être qu'il y en a qui, faut vraiment le trouver, je sais qu'il y en a plein qui existent pour traquer ces diablotins et tout ça, pour avoir le nombre de, de diablotins qui ont lancé leur nombre de traits et tout ça ça ah peut oui, parler à des trucs ultra poussé quoi, pour, euh, autre, ça. pour vraiment mais min max au mieux quand même euh... C'est ça, mais pour moi ça fait trop d'infos, il y a déjà mm -hmm. quand même assez de trucs à gérer tu... Du coup j'ai mon wikora quand je balance mes diablotins, moi j'ai mon petit nombre de diablotins qui apparaît ici Ça me mm -hmm. suffit, mm -hmm. je joue avec ça, là j'ai mon proc instant Mais Hafner comme, euh, comme Luxos va vous donner à peu près la même interface Moi j'ai juste mis la... ça c'est la barre de chargement des lui. J'ai caché la barre de chargement de base de Luxos et j'ai mis ma barre de chargement moi, mais c'est des petites personnalisations à moi, après, Voilà, tout le monde peut okay. le faire, je pense, c'est pas très très compliqué. Et yeah, ça marche, t'as mis d'autres trucs particuliers qui, qui t'auraient manqué euh, en termes d'interface pour euh, pour ta gestion euh, globalement, ou euh, où ça, où ça convient, euh, le Luxos en globalité, il euh, y a d'autres trucs... Fin... Euh. bah non moi ça c'est ça, après j'ai fait mmh. des macros du coup pour utiliser les trinkets on CD avec les trucs Yes t'as quoi comme macro du coup Bah j'en ai que deux, j'ai vraiment les deux avec les trinkets donc j'ai le nouveau Donc ça j'essaie de jouer un peu avec ce build mais j'aimerais bien ouais. l'avoir en 213 mine de rien Donc ce mmh. bijou là est bindé du coup avec... Hop, fait beaucoup de trucs affichés Ce bijou là est bindé avec le grimoire ouais. C'est un trinket de 2 minutes, c'est un CD de 2 minutes Parfait Ce, ce trinket là, c'est un cd d'une minute, je le mets avec le, le monsieur qui tourne, qui est un, un cd d'une minute. Ça me fait que une touche appuyée, ça lance les deux trucs synchronisés. Je ne me prends pas plus la tête que ça. Okay. J'ai vraiment que ça comme macro, je sais que j'avais fait une macro mouse over, Fury des ombres. Ne faites ouais. pas ça, c'est une grosse connerie <rire> C'est pas foufou parce qu'on ne voit pas où ça balance. Hein. Vaut mieux avoir la zone pour être sûr de là où on veut la mettre. Je... c'était des tests et après macro général ça va plus être des macros pour mon pal. Donc ça n'a ouais, rien ça à okay. mais après oui non euh... luxtos vous donne les infos qu'il faut luxtos à la base c'est un wikora qui est prévu pour cacher ses barres d'action en fait c'est mmh, vraiment sûr, as ouais. tout ce qu'il mmh. faut là faut juste savoir où sont tes sorts mais c'est vraiment fait pour ça à la base c'est pour une image c'est que dans le sens où des fois tu sais quand tu joues euh... Quand tu joues il y a force avec le petit truc qui change. des fois tu dis putain il me manque un petit truc ou pas mais des fois c'est complet et des fois il manque des trucs ou des fois enfin tu vois ça, ça, ça dépend après c'est aussi au feeling de chacun. Ouais. après j'ai plus, plus ça, tendance ouais. à m'adapter parce que j'ai la flemme de faire mes propres Cora donc je, ouais, que... okay. je, je fais en sorte en mode ouais bah c'est bon je m'adapte je sais que ça ça fait ça et du coup bah je fais comme ça. Il y a peut-être des choses que si je les faisais moi-même c'est vrai que ça me parlerait mieux et que ça serait peut-être plus opti mm -hmm. mais je reste flemmard là dessus. Euh... Oui, ce que je peux comprendre, hein. ça demande du temps de mettre tout ça en place. Et du coup, une dernière partie sur euh, grosso modo l'utilitaire, mais ça va être plus ou moins le même que les autres démos, il y, y a des trucs utilitaires particuliers aux démonos auxquels tu dois faire gaffe, euh, donc pas en termes de dégâts, mais en termes d'apport à ton groupe, que... Ah, ça, après, après ça reste un démo, hein, j'ai ouais, envie de dire, de la porte des démons, t'as ton cercle démoniaque, donc comme je disais, moi j'utilise la rune qui me permet d'avoir de la mousse speed, donc mm -hmm. ça peut être pratique sur certains boss, même si t'es sur ton cercle démoniaque, de l'activer juste pour avoir 45% sans sacrifier tes points de vie par exemple. Mm -hmm mais après ouais c'est la même chose hein. de toute façon un démo ça sert à quoi ben bien évidemment ça sert à invoquer des bonbons pour tout le raid et à invoquer une porte de démo et puis comme ça les gens ils ont pas besoin de claquer de grimoire pour ils aident talent hein. c'est comme ça qu'on est vu dans ce... dans ce monde de toute façon <rire> <rire> et encore plus en démono hein. on a vu... les gens se font respecter parce que c'est top tier mais alors en démono je vous... vous dis pas que on vous respectera pas mieux hein. je Donc, vous avez vos ouais. copains, voilà, vous êtes pas seul, vous avez vos pets, sachez ouais, ça. Ouais du coup à défaut d'avoir le respect des autres, euh, t'as le respect de tes, tes familiers qui sont là pour ça. Mais après ouais c'est les mêmes sorts hein, donc... Euh, les et, les, et les malédictions bien évidemment, bon après... Euh... Ouais tu, tu en utilises Même... <rire> Bah j'ai tendance à utiliser la malédiction d'épuisement qui je ralentis juste la vitesse de placements quand... Bah, là par exemple cette semaine c'est la fixe des ongles qui vous pourchassent, mmh. bah, sachez que vous pouvez mettre ça pour aider vos potes. C'est quand ouais. même utile quand vous avez des cacs, pour, pour qu'ils kite un peu plus facilement, mmh. parce que les zones font très mal ouais. euh, Malédiction de faiblesse, à mettre sur le boss en raid C'est toujours ça, ça augmente le temps des attaques de 20% C'est bien pour les tanks, y a pas, pas grand monde qui y pense, mais c'est bien de le mettre Mais ouais, bien pensé, c'est un truc tout bête, hein, mais... Ouais, ça, ça peut malédiction, quand même et ça dure longtemps C'est 2 minutes que... hein. Ouais, c'est ça Donc après... Euh... Qu'est-ce que je fais je suis trompé de ton raccourci le défaut d'avoir trop de raccourcis. Mais voilà, ça reste deux minutes. Mm -hmm. voilà, c'est, Ça peut paraître anodin, mais quand vous tombez un boss à 0,5%, vous vous dites, peut-être que si je l'avais mis, il aurait pris moins de dégâts et peut-être qu'il ouais. serait tombé. Ouais, c'est dur de visualiser exactement la différence de ce que ça apporte, mais effectivement, vu que c'est juste une touche à faire... Et dans le raid, la malédiction d'épuisement, ça m'est arrivé de l'utiliser sur euh, Keltas pour les phénix. Mm. Voilà. Sachez ouais. que les phénix prennent cette malédiction. Après, elle dure pas longtemps du coup. C'est 12 secondes, c'est pour ça, c'est ouais, vraiment pas... dans des cas, ça, va... ça, ça va vous être utile en PVP principalement. Enfin, pas celle-là, celle-là c'est bien de la mettre parce que ça dure 2 minutes ouais. et que c'est toujours ouais. ça. Mais les deux autres, ça va être du PVP, hein, en qui mm -hmm. n'est pas allé mettre. Vous avez d'autres choses à penser, que ça soit même en Destru ou en Affli, hein je pense que... Et après, bah le Fear, euh, basique, mais ça il sera plus, utile. En -plus. Comme Donc, le t yes. Et bah, si bah, et bah nickel, écoute, hein, on, je pense qu'on a bien bien fait le tour hein, de, euh, de SP des monos. Tu vois, tu vois un truc euh, qu'on n'aurait pas dit, que tu as envie d'ajouter, euh, pour, euh, pour euh, voilà, les, les personnes qui auraient envie de jouer euh, des monos, ou qui jouent déjà, mais qui ont envie de s'optimiser un petit peu. Hein. Bah après, pour ceux qui veulent jouer des monos, sachez que bah ça reste un jeu quand même. Donc, si vous n'êtes pas dans une guild tryhard, le Démono est viable. Il y a une, je, je suis actuellement... Pas du tryhard tryhard, on a 4 sur 10 mythiques, mais... Je suis quand même avec les autres, je suis pas tout en bas du tableau ni rien, je suis quand même utile à la hille. Si vous voulez jouer une spé, jouez là déjà, le but c'est de se faire plaisir, ça reste un jeu. Et après pour ceux qui veulent sopti, ce ben c'est vraiment le tyran qui va faire la différence. Hein. C'est vraiment votre mise en place de 20 secondes, une quinzaine de secondes de tous vos pets avant de mettre le tyran. C'est ça, la... ça les dégâts du démono, malheureusement c'est ça. Et du coup, il faut, faut s'appliquer à 100% là-dessus. En raid c'est un peu plus compliqué quand vous tapez un affix Quand vous êtes en train de setup vos 15 secondes et que vous tapez l'affix, vous devez le déplacer à l'opposé de la map Et que vous n'avez pas le temps de mettre votre tyran, vous êtes triste. Ça arrivera mais c'est pareil pour les autres spés, hein. je pense qu'il y a des sp, euh... Ça doit être pareil, euh... on n'est peut-être pas les seuls à mettre 20 secondes pour s'installer tranquillement pour faire des dégâts donc... Euh... Ça fait ah, partie du jeu. Ouais, c'est quand même une des grosses particularités de Demono, c'est que t'as un gros rampe quand même. Hein. T'as un temps de mise en place, et euh, pour après... Euh... Et qui mine du rien est régulier, parce qu'avec le légendaire, c'est ouais. à peu près toutes les minutes quand même. Donc il euh, mm -hmm. a vraiment pas de classe qui font ça, on est vraiment la seule. Notre seule c'est de 2 minutes, du coup, c'est si vous jouez avec le gang. regarde, Moi c'est pour ça que je joue avec ça. Ouais. Donc j'ai pas lui, et du coup j'ai l'autre trinket. Euh qui est juste un proc tel c'est pas le bon qui est juste un proc untel et du coup ça me permet vraiment de me concentrer moi je dirais peut-être pour commencer jouer sans gang regarde, juste entraînez vous donc euh, avec ça comme ça euh, bon c'est pas grave c'est du multi mais juste vous entraîner attendez parce que... Hop. juste vous entraîner donc au lieu d'invoquer directement ça bah vous passez directement à la rotation avec lui là vous faites votre chien directement ouais. et voilà là, des fois j'ai des procs et ça vous permet d'avoir 50 millions de diablotins donc c'est quand même viable, si vous avez des bons procs, c'est quand même viable Par exemple, je vais gratter deux diablotins de plus Donc le tyran. Là c'était vraiment le timing parfait Il est passé à 0 secondes mais il est quand même là mon... mon chien Là vous faites juste comme ça et... Et du coup ça va faire un CD d'une minute ça, ça revient plus facilement quoi Et vous voyez que je suis déjà à 20 diablotins avec le truc parce que... Euh... Je suis monté à 22 avant qu'il puisse disparaître. Quoi. Ah, et puis c'est bon, cool, ça, là ça va me dire en plus, les gars, quand tu vas pouvoir. Euh... Donc, euh, on ouais. dirait pas comme ça, mais voilà. C'est peut-être plus simple de jouer avec ce talent au début. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas d'être overcap aussi, c'est mm -hmm. vrai que ça je l'ai pas dit, mais déjà. Ouais, sharp... Avec, ce, avec celui-là, euh, c'est que pour chaque éclat d'âme, 15% de chance de régénérer. Sachez que main Guldan s'en consomme 3 maximum, ça peut vous en régénérer 3, donc euh, mm -hmm. faut y faire attention quoi. Mais c'est peut-être plus simple au début même si vous le faites de Parce que là ça fait, ça fait vraiment délai CCD pour vraiment synchroniser sur le tirant et si le truc est loupé, ben vous n'avez pas de dégâts alors que là ça vous permet de faire des tirs un peu plus régulièrement Parce que là vous voyez j'ai arrêté de taper, mm -hmm. et je suis déjà à 12 secondes, là le truc vient de finir Donc euh, j'avais déjà rattrapé 20 secondes sur le truc Ouais C'est vrai que c'est plus simple, c'est plus, enfin, plus, plus, ouais, plus, plus, plus dynamique, c'est plus dynamique, c'est plus le mouvement est moins impactant, je trouve aussi comme ça, ça permet de rattraper le parce que quand on est en mouvement, bah on balance pas de shards, ouais, du coup ouais, bah, ouais, par ouais. contre votre tyran n'est pas d'une minute, c'est pour ça que c'est un peu gênant le, ce légendaire là et ouais. qui avait qu y a l'autre qui fait que bah ça, ça a juste une chance d'invoquer plus de diablotins, ça change pas votre sig du coup, si vous avez plus de diablotins mm -hmm. tant mieux et autres. Il y a plein de façons de faire, après c'est à vous de voir comment vous voulez jouer, moi je sais que je préfère jouer comme ça. Nasty Chaton qui est top ladder actuellement euh, en démono, il n'y a pas beaucoup de concurrence, hein. j'ai parlé avec lui, ce qu'il me disait, il me disait, il bah, n'y a personne qui joue, donc c'est dur de se dire, bah oui je suis premier, je suis le seul, c'est surtout ça qu'il me dit, mais pareil, il a tendance à plus jouer avec conducteur d'âme, parce qu'il trouve ça plus agréable, il y a moins de délais de décédé ou autre, et mais après bah, c'est une façon de jouer il y en a qui veulent vraiment l'opti à 100% l'opti à 100% bah malheureusement actuellement c'est ça avec le trinket PV parce que l'info que ça que j'ai pas dit sachez que le gang regarde il prend 75% de PV le chien prend 75% de PV notre pet a 75% de nos PV les deux toutous ont du coup euh... bah, 33% parce que bah non plus 36% enfin en gros un... les deux chiens font 75% de PV mais du coup c'est divisé par deux par chien enfin un... Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je veux dire, mais... Ouais, si les deux si, chiens, si, les deux si, chiens si, font 75 aussi, ouais, et, oui. et les diablotins font 15. Donc le fait d'en avoir 6, en fait, sur notre phase de burst, ça fait qu'on a 75 plus 75. Avec ces trucs, ça fait 150, plus 75, 225, plus 75 là. Avec les chiens, ça fait 300, plus les 6 diablotins qu'on est censé invoquer dans notre phase de burst, ça fait 390%. Et du coup, notre tyran profite de 15%, de 390% de nos PV. Ouais et donc forcément l'augmenter c'est ultra fort C'est pour ça que un bijou qui augmente là, moi il est en 197 quand vous l'avez en 220 je crois que c'est 15k quand il y a le bonus spread qui augmente de 5% en plus les mmh. points de vie quand votre nia vous augmente de 10% en plus vos points de vie C'est à dire que vous avez 60k PV et il y a, 300, il y a 15% de 380, enfin de 4 fois vos PV euh... Bon ouais. à ça comme bonus en plus, c'est pour ça que c'est très très fort. C'est pour ça que, que on... ça fait mal et c'est le tir. Ouais, je comprends. Ouais. Sachant que sans, sans le trinket ni rien, déjà le tirant, on voit qu'il fait mal. Alors que si tu lui rajoutes autant de dégâts en plus, et après voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, un truc tout bête, c'est que... Alors avant, c'était pas du tout le cas, maintenant ça l'est... C'est-à-dire que si on a un proc par exemple, moi là j'ai mis un bijou qui a un proc d'intel. Si le tyran est déjà invoqué, maintenant il en profite. C'est un peu désynchronisé, c'est pas instantané. Si j'ai mon proc d'intel, il va pas avoir tout de suite le bonus ou que ça soit un proc de crit, de maîtrise ou autre. Maintenant il le prend, c'est un peu un délai de 3-4 secondes donc c'est quand même assez énorme, c'est pas instantané. Donc le mieux c'est vraiment de, si vous avez des use, ça serait de l'utiliser avant d'invoquer le tyran parce qu'il le prend instantanément quand on l'instante. Il prend vraiment les stats que as quand tu l'invoques. C'est en termes de vraiment de gestion parfaite, ça serait ça à maîtriser quoi. C'est à dire que la pote faudrait le, la lancer avant d'invoquer le tyran. Quoi. Dans l'idée mmh. c'est ça. Plutôt ouais, qu'après. Parce ouais. qu'après, il peut profiter que de 3-4 secondes après c'est. 3-4 secondes sur 12 secondes de tyran, mine de rien, c'est ça. C'est la micro-opti à savoir ça aussi. Hein. Ça c'est la micro-opti, voilà. C mmh. Mais pour... franchement au début, c'est vraiment maîtriser votre opening de 15 secondes pour invoquer votre tyran gros. Gros comme Jaja et c'est ça qui va faire votre DPS de toute façon. Et... C'est de l'entraînement comme toutes les autres spé. <rire> yeah, et puis après les deux joueurs. Carrément, carrément. Et bah écoute, merci beaucoup à toi parce que c'est vrai que c'est aussi une spé qui, qui m'était demandé, mais aussi je pense parce qu'elle est un petit peu, tu vois, il y a plein de détails que tu as donné il y a plein de petits trucs à savoir, qu'est-ce que tu dois faire, dans quel ordre, etc c'est vrai que c'est pas un truc ah oui, non, 100% est évident et, et bah du coup toi qui le joues depuis un moment et qui, bah, qui adore l'aspect et qui joue bah voilà, donc ça c'est vrai que ça fait super plaisir d'avoir bah, ton avis, tes retours et tes conseils en tout cas, merci beaucoup Ah oui, c'est pas, pas un souci, ça fait plaisir d'agrandir la famille des mono. un jour, <rire> un jour ça sera virayable à 100% et personne sera là jouer. <rire> c'est possible, ça, ça c'est possible qu'un jour ça soit une, euh, une très haute spé à euh, top tier et qu'elle soit en mode Ah Oh shit comment je. ça <rire> Bon en tout cas toi qui as regardé la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé N'hésite pas donc plus à poser des petites questions si t'en as encore davantage Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi Et je te laisse te donner un petit mot de la fin c'était si t'as envie Eh ben jouez ce qui vous plaît, voilà ah. Arrêtez de regarder la méta et jouez ce qui vous plaît, tout simplement ça marche. Allez, je suis toujours...